Docteur Sophie Deneuve. Je suis arrivée donc au CHU à Rouen il y a un mois et je venais de, du centre de lutte contre le cancer de Lyon où j'ai passé 9 ans. Et avant, j'ai fait ma formation médico-chirurgicale à Paris où j'étais externe, interne et j'ai fait un clinica au CHU à Bichat et un autre poste internat à l'Institut Gustave Roussy. Là, je suis donc ORL de formation, mais très orientée cancéro, parce que j'ai une double formation avec un double Ds ORL et un DsC de cancérologie. Et je fais principalement donc de la chirurgie cancérologique de la tête et du cou et de la reconstruction, de la chirurgie reconstructrice qui va avec. Pourquoi je suis venue à Rouen En fait, moi, je suis originaire de la région. Ma famille est entre, entre Rouen et la mer ou entre Paris et Rouen. Euh, il y avait un, un poste qui s'était libéré, qui était un poste universitaire, qui était pour moi une opportunité de carrière intéressante, euh, sur justement tout à fait mathématique, puisqu'il cherchait à un, un cancérologue reconstructeur, donc euh, il me cherchait moi. <rire> voilà, donc euh, on a décidé avec mon mari et mes enfants de partir et de venir euh, au CHU. à j'ai repris euh, la réunion de concertation pluridisciplinaire euh, cancérologique donc euh, pour le, les cancers de la tête et du cou. Euh, et donc il faut un petit peu réorganiser le, le parcours patient qui est, qui est un petit peu perturbé, euh, notamment par la crise Covid euh, et tous les soucis qu'on qu a actuellement. Euh, bien sûr, je veux, je veux redévelopper euh, ma thématique de chirurgie reconstructrice parce que j'aime beaucoup la chirurgie reconstructrice à la fois au moment de la, du cancer, mais également la, la réhabilitation euh, secondaire, parce que le, la vie après le cancer est une thématique qui me tient à cœur. Euh, et puis, oui, j'envisage un, un poste universitaire euh, dans le service du professeur Marie. Euh, et bien, ce que j'aime beaucoup dans cette spécialité, c'est que moi, j'ai toujours voulu faire de la chirurgie depuis que je suis petite, mais c'est vraiment médico-chirurgical, c'est-à-dire que on a le geste technique, mais on a également toute la partie diagnostique avant, qui est donc un peu l'enquête de Sherlock Holmes. Et également tout le suivi des patients derrière et tous les petits gestes, les petites choses qui peuvent en fait améliorer la vie des gens après une épreuve comme un cancer.